Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Asya Un sac féerique de Ever After High. Waouh C'est trop. Il y a un côté rouge, c'est celui-là le côté rouge. Tu peux les... choisir entre le rouge et le violet. On peut coller les autocollants et les autocollants, les autocollants, les autocollants les du côté, et voici bah, du côté violet. D'accord. Là on peut coller les autocollants. Du côté violet, il faut coller ça. On ne ça, pas oublier ça. Toutes les choses violettes, ça, ça. Voilà. Il a ses côtés rouges. Eh bien on va aller ouvrir, on va aller voir ce qui se cache à l'intérieur. Ouais. Montre-moi. Alors, il y a des petites perles, du petit fil pour faire, à mon avis, les petits rubans, des petits autocollants, des petites paillettes pour coller sur le sac. Ouais. Et le sac. Le petit sac. Et toi, tu penses que c'est pour loger ta Nintendo Non. Je pense pas. Hein? Attends, je vais te l'ouvrir. Commencer. Voilà, juste à te faire l'ouverture. Tiens. Est-ce que tu connais les Ever After High Est-ce que tu as déjà vu des dessins animés sur elles les petites saisons mais j'ai pas vu j'en ai vu qu'à la pub donc c'est en Barbie au magasin d'accord pour toi ça ressemble un petit peu au Monster High ou ouais ouais, ouais. On ça ça. Mmh. Moi je trouve qu'au niveau de la largeur ça va la être couture, juste hein. c'est juste pour mettre ouais c'est ah, juste pour mettre des petites affaires quand tu euh... okay. aussi déjà on peut mettre ça on mettre ça là eh ben, vas -y, vas -y, fais, hein. et ben vas-y vas-y fais c'est en fait c'est juste euh, créer son sac hein. c'est ça c'est pour que tu puisses créer ton petit sac euh, mmh. pour sortir avec tes copines. Je veux pas un chocolat Ah je. Ah si si si vois, tu vas la royale. La royale pas ici. Voilà. Ah voilà, bah, je t'ai sorti tous les accessoires pour pouvoir créer. Okay. Ah. Et la rebelle, elle est là. Très bien. Et toi, tu vas là. Voilà. Côté royal. Et côté rebelle. Voilà. Après Qu'est-ce que tu vas Par quoi tu vas nous commencer faire Par quoi, tu, par quoi par exemple, tu vas commencer Ici, là Accrocher des petites choses Oui. Tu as un petit peu un modèle Fais voir la boîte sur le, la boîte Comment on est fait ah. le modèle mmh. Dans, Derrière normalement hein, Tu vas voir euh... Et c'est ce fil qui va accrocher mmh tu fasses un beau petit noeud Un petit noeud Voilà Maintenant je vais mettre Regardez ma maman a fait un petit nœud. Maintenant je vais mettre les perles Je vais mettre les perles D'abord ça Je voulais commencer par la plume. Là. Et voilà! Ça s'ouvre. Ça. Et la pomme. On peut la faire. Tu... Ça, tu peux pas l'enlever? Fais voir. Mais les petits trucs là, ils peuvent les, les... <rire> J'ai fait ça <rire> Bon, bah, il y a une partie de la pomme qui est partie, hein. On voit bien que euh, bon, c'est un petit peu euh, parti, hein, la couleur est partie. Hein. Quelqu'un nous a rejoint. Ouais, regardez. Waouh, t'as mis un strat sur toi. Mets le toit. Mets-le là, là, regarde. Ouh là, là, c'est super beau sur le côté. Viens, tu veux je te. Viens, mon, viens me voir que je te le mette. Non, viens, je vais te montrer. Tu vas voir. Viens, viens, peur. Ça fait super beau ici. Viens voir. Viens me voir. T'as peur non. Ah, L'autre côté aussi, il faudra mettre un autre côté comme ça. ça fait une... ah, super. C'est pas bébé, tiens, ou... mon début C'est bon sien Tu montres ta petite mallette comment elle est faite voilà. Montre-moi comment tu t'es débrouillée. Ouais, c'est pas mal. C'est super joli, d'accord. Par contre, t'as pas enlevé là les dessus de.. Non. non, non, non. Oui. Et derrière aussi, c'est en train de se faire. Super tu voir quand tu ouvres Hop. Oui. Je sais pas si la nintendo va loger dedans Oui On oui. bien Mais pas la bb Et regardez C'est Hop Sayonara Bah bon. oui Sayonara Mettez des pouces bleus et aussi Abonnez-vous à quoi À notre chaîne Merci, au revoir, à bientôt